Chronique, liturgique et spirituelle du mois. Les propositions de Carême se multiplient sur Internet. La 16 revient sur le devant de la scène. La sobriété, le dépouillement, la retenue dans le manger et le boire redeviennent des vertus à la mode et non plus les indices d'une religion contre la vie, selon le mot de Nietzsche. Elle souhaite retrouver l'harmonie pour mieux vivre avec soi et soi avec les êtres. Elles exigent un effort, invitent à ne pas suivre sa pente, mais à la remonter, elles affichent la conquête d'une liberté sereine et souveraine. Tant mieux. Rappelons cependant que Jésus est entré au désert poussé par un esprit d'amour, non par l'esprit narcissique de la conquête de soi. N'oublions pas qu'à la racine de tout péché, il y a la prétention de faire son salut par soi et pour soi. S'ils sont pratiqués dans cet esprit, nos exercices du carême, loin de faire mourir le vieil homme, vont plutôt l'engraisser, le requinquer, et si j'ose dire, le ressusciter, ou nous désespérer. À côté donc de nos efforts, laissons à l'esprit sa place de pédagogue, et livrons-lui notre carême. « Fais de moi ce qu'il te plaira, car tu m'aimes. » Il y aura ainsi d'une part les purifications actives, dont nous gardons l'initiative, c'est bien, et de l'autre les purifications passives, où les événements et le prochain seront nos maîtres. C'est mieux. Si d'un côté il y a la providence cadeau qui nous soutient de ses bienfaits, il y a de l'autre la providence ciseau, qui sait mieux que nous l'épreuve qui saura nous transformer. En résumé, 1. Si vous demeurez en moi, dit Jésus, vous porterez du fruit. Et 2. Tout serment qui porte du fruit, mon Père l'émondera pour qu'il en porte davantage. Il y a donc deux carèmes, le maîtriser et le pas prévu. Et de ces deux carèmes, c'est ce carême pas prévu, animé par l'esprit, qui portera le plus de fruits.